D'avant les amis au bas Les amis du bas ne peuvent pas nous aider Oui allo Allô Chims allô, Gars comment On t'attend depuis là D'accord j'arrive D'accord j'appelle les autres Radio DJ encore une fois de plus Pour Team Mustang Une affaire très difficile à comprendre Pour ne pas comprendre, je vous plus Yes, I vrai Un seul premier là, parce que j'en reviens comme j'en J'ai la pression, j'ai la pression J'ai dit mets-moi le son, mais moi le son J'ai la pression, je est comme à mets-moi le son Tout toi. là c'est une fois de plus, la solidité, la grande croix, te la grande croix, la grande la grande croix, la la la grande croix, la de la le sang, y'a trop de pression Ensemble, on le fait, on s'en fout, on a la pression On reste debout, on mate le beat pour être tort Dans l'espoir d'être en on fait la pique. Didiota, j'essaie c'est à la pression M.D.T. et Star, on a pression Les mecs du sous temps on la pression Alors tous ensemble, mieux puis on nous m'entend Je dis mets-moi le sang, mets-moi le sang Mets-moi le sang, y'a trop de pression Quand tu t'habilles, les gens sont jaloux. Quand tu t'habilles pas, on se moque de toi. Tu es ceci, tu es cela. Quand tu mets ton argent, on se moque de toi. On t'appelle Pharaon. Pharaon pas là, Pharaon pas ci. Même dans le foyer, il y a la pression, et maman, même dans le foyer, il y a la pression, on oh, me met la pression, on a besoin d'un bébé, d'un petit bébé. Ma mère me dit, mon fils, j'ai besoin d'un bébé Ma belle famille aussi me mêle Et dans les on dans les dans les et dans les camarades, et les camarades, de capoeira. Paranaoui, paranaoui, parana, Baranawe Baranawe barana Baranawe Baranawe paranaoui, Baranawe Baranawe paranaoui, Baranawe paranaoui, barana, paranaoui, paranaoui, paranaoui, paranaoui, paranaoui, paranaoui, paranaoui, paranaoui, paranaoui, paranaoui, Et hey, est la hora de la pornace